Bah alors, Samuel, c'est quoi ce casque <rire> Bah alors, c'est pas réglementaire du tout, ça. Pourtant, euh, t'as tout, t'as la plaque. Là, regarde. C'est quoi ce, ce cyclo au milieu des, des vélos, là J'ai pris le mauvais casque, mince Je m'appelle Samuel, j'ai 40 ans. J'ai un un peu quitter le milieu de la compétition pour euh, retrouver euh, une certaine aventure, une certaine, une certaine liberté une, et pas de contraintes autour du, autour du vélo. Et de fil en aiguille, du coup, ça, euh, ça déteint sur le, le fait de commencer à, à, à faire du vélo en ville, à faire du voyages à vélo. Cette semaine fédérale, Très sympathique, très bonne, très bonne ambiance, très bonne cohabitation. On y voit des gens, il y a des gens qui viennent se balader, il y en a d'autres qui viennent rouler le plus vite. On est plus de 10 000 sur les routes. C'est l'occasion de rencontrer plein de gens autour du vélo, de se balader, de découvrir des secteurs différents tous les ans. Euh, du coup, c'est bien sympathique. La géométrie est une, très, une position qui est bien. Qui est, on est posé, on est confort. Sans être trop allongé, mais sans être non plus en position. On n'est pas sur un vélo. On est sur un vélo hollandais, mais, mais pas dans la position du vélo hollandais. C'est bien apporté par le panache, parce que du coup, euh, ouais. Euh, même, lancé à, même lancé, à 45, tu t'arrêtes. Hein. Le, style, le style, général du vélo, il plaît, il plaît de façon générale. Les, les gens disent Ah oui, il est beau. Ah oui, il est beau. On va faire 1100 mètres de dénivelé aujourd'hui pour 90 blanc Il reste encore de la batterie. On va essayer d'aller jusqu'à Dijon comme ça. Je serais curieux euh, de, de mettre la cadence au pédalage. Pour, pour, voir, pour, voir le, pour voir les seuils de déclenchement ou pour voir euh, comment, est -ce il, comment il s'adapte à mon pédalage à moi. Et sur, et sur quel braquet, euh, chose que je n'ai pas encore trouvée, euh, sur quel braquet il va... Voilà, il sera le plus efficace quoi. Ben, rarement des goudrons euh, des goudrons super nickel ou, des, ou même sur la piste cyclable ou, ou sur, les bords, euh, sur le bord du canal de Bourgogne, il ben, y a des endroits où ça se fait bien quoi. Le petit élastomère, ben, c'est tout con, hein, mais ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Marche bien, hein. ça marche plutôt pas mal. Hein. Ça marche plutôt pas mal.